Chantons la voix. La, voix la voix. Seigneur, je ne peux plus jamais récupérer. Oh, chantons la voix. La, voix la voix. Oh, Seigneur. Je ne peux plus jamais récupérer. Et même maintenant ta voix, commence à dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à Dieu, merci à Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit magnifié. Nous rendons grâce à toi le Saint d'Israël, nous rendons grâce à toi, toi qui nous as donné la force, nous rendons grâce à toi, toi qui nous as donné la vie. Père éternel, nous te disons merci, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Tu es l'agneau des dieux. Notre force, notre secours. Notre force, notre papa. Seigneur, je t'adore car tu es notre Dieu. Je t'élève parce que c'est toi qui me donnes la vie. Je t'élève car c'est toi qui me donnes la santé. Un Dieu glorieux. Un Dieu véritable. Un Dieu. Oh, alléluia. Laisse-moi t'adorer. Laisse que je puisse t'adorer. Lorsque es je puisse t'adorer, oh Fada, oh Tendre Père, mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon Père, mon Dieu est mon Seigneur, oh lorsque es ton nom soit magnifié Dieu Saint, lorsque es ton nom soit adoré le Tout-Puissant Dieu, mon âme est bénie et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme est bénie et n'oublie aucun de tes bienfaits. Éternel Dieu glorieux, éternel Dieu véritable, éternel Dieu extraordinaire, éternel Dieu tout-puissant. Père éternel, c'est par ta grâce que je suis ce que je suis, c'est par ta miséricorde que je suis ce que je suis. Quelle bonne opportunité, Père éternel, que tu m'as donné d'être dans ta présence fatale. Bonne opportunité, le roi des gloires, que tu m'as donné d'être dans ta présence. Béni soit-il, le nom de Très-Haut. Béni soit-il, le nom d'Éternel de paix. Béni soit-il, le tout-puissant Dieu, les créateurs du ciel et de la terre. Alpha et Omega C'est toi qui es le commencement de toutes choses C'est toi qui es la fin de toutes choses Seigneur, Seigneur, aucune chose existe dans ce monde n'est créée par elle-même La Bible dit ceci C'est toi qui es Seigneur des gloires L'auteur de toutes les choses, le terme de ma foi, c'est toi le terme de ma vie, chrétienne, c'est toi le terme de ma santé c'est toi. Le terme de ma sécurité c'est toi. Mon âme est bénie. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Laisse-moi reconnaître tes bienfaits. Laisse-moi reconnaître tes bienfaits. C'est toi qui me donnes la vie, Fada c'est toi qui me donnes la santé fada, c'est toi qui me donnes la paix fada je reconnais combien tu es bon. Seigneur tu donnes ta protection dans ma maison, tu donnes ta protection dans ma famille tu donnes ta protection Seigneur dans l'église voilà pourquoi je suis reconnaissant, infiniment reconnaissant à toi grand roi infiniment reconnaissant à toi le Seigneur de Seigneur infiniment reconnaissant à toi le tout puissant béni soit-il les Nom de celui qui vient. Béni soit-il le nom de Dieu très haut. Béni soit-il le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était monté sur la croix. Il a amené mes problèmes. Il a amené mes soucis. Il a amené mes péchés. Oh, afin que moi je sois un homme libre. Afin que moi je sois pardonné. Afin que moi je sois un homme libre. Fada, béni soit-il. Tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour ta grâce. Reconnaissant pour ta faveur. Reconnaissant pour tes offres, Reconnaissant pour tes bienfaits. Béni sois-tu, mon Dieu, et mon roi. Béni sois-tu, mon Dieu, et mon papa. Béni sois-tu, mon Dieu, et ma force. Béni sois-tu, mon Dieu, et mon secours. Oh, Gloria! Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre Seigneur. Père éternel, je suis reconnaissant. L'agneau des Dieu je suis reconnaissant. L'agneau immolé, je suis reconnaissant. Voilà pourquoi, Fada, cet après-midi, je viens te dire merci. Je viens te dire gloria. Alléluia, toi qui es mon Dieu. Alléluia, toi qui es mon Seigneur Alléluia, toi qui es mon Papa J'ai béni ton Seigneur Gloria Gloria Alléluia, écoutez Écoutez Le Dieu que nous prions Cet après-midi La Bible dit Il est saint C'est important, frères et sœurs, De reconnaître là où tu étais tombé Si nous avons besoin de la main de Dieu nous avons aussi besoin de se purifier à tout moment auprès de lui. Parce que c'est un Dieu qui ne supporte pas les péchés. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui empêche la main de Dieu au Père? Qu'est-ce qui empêche la main de Dieu d'agir Dieu? Ce sont les transgressions. Ce sont les péchés. Tu peux dire, Seigneur, mais voici. J'ai tombé. J'ai tombé dans les mensonges. J'ai tombé dans l'impudicité. J'ai tombé dans la fornication J'ai tombé, j'ai tombé, j'ai tombé Mais voici Aie pitié de moi Pardonne-moi Et purifie-moi Par ton sang précieux Est-ce que tu peux prier Tu peux reconnaître là où tu avais tombé Et demande pardon Afin que Dieu te purifie Que rien n'empêche Que la main de Dieu opère Cet après-midi dans ta vie Mais voici Père mais voici les rois des gloires. Mais voici le Seigneur à hein, le Seigneur. Mais voici Dieu Tout-Puissant. Tu me connais, Rabbi Yadasko. Tu me connais, Rabbi Seigneur, là où j'ai tombé, là où j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en prie au nom de Jésus. Seigneur, t'as mes paroles. Ma façon Seigneur d'agir Ma façon de faire des choses Je prie au nom de Jésus Seigneur aie pitié de moi au nom de Jésus Aie pitié de moi le Seigneur de gloire Seigneur pardonne-moi hein? Seigneur de gloire Sois un parfum de bonheur auprès de toi Ma vie cet après-midi Sois un parfum de bonheur auprès de toi Seigneur qu'il te plaise oh Dieu que tu puisses écouter ma prière cet après-midi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu. Le Dieu de miséricorde, Le Dieu de miséricorde. Le Dieu des Favères. Je prie par le nom puissant de Jésus. Aie pitié de moi, Fana. Aie pitié de moi, l'agneau de Dieu. Purifie-moi. Purifie-moi. Que je sois pire. Que je sois agréable. Que je sois irrépréhensible. Seigneur, vois-moi, oh Dieu. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Que ma vie, Seigneur, soit un parfum de mon odeur. Auprès de toi, au nom de Jésus. Que ma vie soit un parfum de mon odeur. Auprès de toi, au nom de Jésus. Que ma vie soit un parfum de mon odeur. Auprès de toi, au nom puissant de Jésus. Béni soit, tu grand roi. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Merci pour le pardon du péché. Merci de me purifier. Merci de me rendre. Pire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. T'as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'aider à prier avec précision. C'est lui qui peut t'aider à prier bien. C'est lui qui peut te communiquer des paroles, qui peut toucher directement cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu pour toi. Du cher Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi. Je vais prier en esprit. Je vais prier en communion avec toi. Je vais prier selon la pensée de Dieu prie comme une personne vivante. Nous prions au nom de Jésus. Invoquons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Invoquons la puissance du Saint-Esprit. Gloria. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. L'Esprit. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit. Aide-moi cet après-midi. Je veux prier dans la pensée de Dieu. Je veux prier dans la volonté de Dieu. L'Esprit Saint, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, Père, que je sois rempli, que je sois rempli, que je sois rempli par le nom de Jésus, que je sois rempli par le nom de Jésus, éternel Dieu Saint éternel Dieu, gloire. Seigneur, que cet après-midi que mes yeux s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Que cet après-midi que je sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Que cet après-midi que je sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi le Dieu Saint. Remplis-moi Dieu glorieux. Remplis-moi Dieu véritable. Remplis-moi Dieu extraordinaire. Tendre Père que je sois rempli. Tendre Père que je sois revêtu, tendre Père que je sois rempli, tendre Père que je sois revêtu par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, communique-moi des paroles, des paroles qui correspondent à la pensée de Dieu, des paroles qui correspondent à la volonté de Dieu, des paroles qui correspondent à la pensée de Dieu, des paroles qui correspondent à la, de des correspondent à la volonté de Dieu. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Tendre Père, je prie au nom de Jésus. L'agneau de Dieu, je prie au nom de Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu saint. Remplis-moi, Tendre Père. Remplis-moi, oh Dieu. Remplis-moi, oh Dieu. Par le nom de Jésus, que je sois rempli. Par le nom de Jésus, que je sois rempli. Par le nom de Jésus, que je sois rempli. Éternel, remplis-moi au nom de Jésus. L'agneau de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus. Père éternel, remplis-moi que mes yeux s'ouvrent maintenant, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Robas ebayadase, korabayadasa Santa Baba. Mais de ta proconskonda, benarageta Santa Mama yegoto roboy daskelda. Mon Dieu est mon roi, Père, je peux être rempli. Coramana près de Sekamanaie, ou regéta Brocoskonta Kamanaie, il n'a rabascanta deriabadasanta, ou regéta Baba Sante, manaréta Brodoskonta, ce n'est que je sois rempli par la puissance du Saint Esprit, qu'il rabascanta, bicoto Roboskonta, menarada Santa, ou regéta Bro Habadaské, hier amana Santa, mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon Père. Mon Dieu est mon Seigneur. Le Dieu des gloires. Le Dieu des gloires. Seigneur, je vais te voir. Nous voulons te voir, Seigneur, cet après-midi. Que tu agisses au milieu de nous. Reba mon Dieu est mon Père, mon Dieu est mon Roi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tendre Père, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que tu puisses être dominé dans ma vie, que je puisse être dominé dans ma vie. Je vais dépendre de toi, le Saint-Esprit. Je ne veux pas être indépendant Mais je vais dépendre de toi Je vais dépendre de toi Que je marche selon tes ordres Que je parle selon tes ordres Que j'agisse selon tes ordres Voilà pourquoi domine en moi L'Esprit de Dieu Domine à moi Le Saint-Esprit Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Mon Dieu et mon moi mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Écoutez maintenant. Le dimanche passé, je t'avais dit une chose. C'est toi qui es le premier prophète de ta vie. Tu dois être capable à tracer ton chemin, Amen. à dire des choses sur ta vie, à dire des choses sur tes enfants, à dire des choses sur ta famille. Écoutez, Dieu sera d'accord avec toi et il accomplira tout ce que tu diras. Je vais te rappeler tu es dans le royaume des sacrificateurs. Tu es un serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Il confirme la parole de ses serviteurs. Et il confirme aussi ce que ses serviteurs prédit. C'est Dieu qui accomplit des paroles. Je veux que toi tu travailles avec Dieu cet après-midi. La Bible dit nous sommes des ouvriers avec Dieu. Toi, tu vas prononcer, Dieu, il va accomplir. C'est ça l'œuvre que tu vas travailler avec Dieu. Je veux que maintenant tu commences à parler. Parle de ta vie. Dis des choses sur ta vie. Des choses que tu vois que ça doit changer. Les choses que tu vois que ça doit arriver dans ta vie. Les choses que tu dois que non, ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois commencer maintenant à déclarer. Sois prophétique maintenant. À déclarer des choses sur toi. À dire des choses sur tes enfants. Prends une position que tu peux prier. Si tu peux t'aginer, tu Si tu peux te tenir debout, tu toi, debout. Prends une position que tu seras vivante. Où tu vas parler sérieusement. Avec Dieu. Nous ferons des exploits, dit la Bible. Est-ce que tu peux commencer maintenant? Mon Santa est mon Dieu est mon Dieu est mon Père. mon Dieu mon Père. Ne laisse pas que les enfants te dérangent et soient concentrés dans la présence de Dieu. Commencez à dire des choses, à faire des déclarations. 2022 doit être différent de toi. Tu vas entrer 2022 différemment. Commencez à prophétiser sur ta vie, déclarer sur ta vie. Koramana ramana breraske rabase, shura mana skenda baba, brige skanta rabas baba santa mana yegete skenda uri geta proto skonda mana ya, segema mon Dieu et mon roi, tu ne peux pas continuer à souffrir des années et des années pour même chose. Tu as des paroles qui peuvent changer des choses. Tu as des paroles qui peuvent appeler des choses et qui n'ont jamais existé dans ta vie. Tu as la parole, créatrice en toi. Tu as la parole, créatrice est en toi. Tu peux déclarer et des choses s'accomplissent. Robasse. Robacé, mena raba Santa Korea santa genda manacé, miniskoria baba Santa Mon Dieu et mon Seigneur, gendiriaskora ma, greta yoro madoskoda, mana skoda. Breka Santa Irimanaye. Korababa Santa. Breka ta riabadaskota ramana Mon Dieu et mon roi. Mena rigeta Brodoskonta. Shigeta Rabaskora. Mena Ramana Bru. Eriagoskonta. Geta Brodosigeta Mana Rakotoso. Maisa Rigeta Bro Rabadasketa brokotosconda. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon Seigneur. Je prie, je prie, je prie, je prie. Rerama Yedetesse. Etter Eteria konta. Seigneur des gloires. Toutes tes déclarations. Satanique et diabolique Tout est déclaration De la sorcellerie Tout est déclaration Seigneur des gloires démoniaques Tout est déclaration Seigneur des gloires diaboliques Je les détruis au nom de Jésus Je les détruis au nom puissant de Jésus Les hôtels Seigneur des déclarations Les hôtels des réclamations Père éternel je les renverse Par le nom de Jésus Seigneur je veux vivre comme un victorieux. Je dois vivre comme un victorieux. Je vis comme un victorieux. Nous vivons comme un victorieux. Par les non-puissants de Jésus. Par les non-puissants de Jésus. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est Manarigeta rabaya koto Erigenta Eri mama se. Bring on the soul. Manarabaya kete se. Manarigenta broko sugaba daenda. Manage mteskenda. Inte bro ramana rabaya koto soto Regata yenda mama yego Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon père. Mon Dieu et mon Seigneur, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses, Seigneur, devoir changer cette situation, que tu puisses changer cette circonstance, que tout Seigneur devoir marcher comme il faut. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus. Brokoto Solimana, Breketa Hamasé, Indaragoto Brodo Seda, Baba Saria Boto Manaye, Egeta Sahabada Seda, Rigeta Mamasu, Preramanaye Getese, Mon Dieu et mon roi, Mon Dieu et mon père, Chekota Rabasanta, Gora Basé, Brekoto Yunda, Mon Dieu et mon roi, Mon Dieu est mon père, Cheketa Bruno Manarageta geta ye Geta raba santa. Mena rigoto bro rotsketa. Gepetessika manara dosso. Manara rigeta ba ba ba santa. Bro santa mama. Eh, ba ba ba ba Ge ri amana sa. Bro siri mana mana mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon père, mon Dieu est mon père, mon Dieu est mon père, mon Dieu mon père, Geta a raba samana Inde a ramassamana, in the get a raba bit of Menasi ramassamana, yeah, baby, baby, baby, baby, raba baby, baby, baby, baby, baby, baby, mon Dieu est mon Père, mon Dieu est mon Roi, mon Dieu est mon Seigneur. Un Dieu qui change des choses, un Dieu qui change des circonstances, un Dieu qui transforme des problèmes, Seigneur des Bois, en solutions solution, un Dieu qui transforme les rabbins menacés, menacé, mais Mon Dieu est mon Père, mon Dieu est mon Roi. j'ai pris l'eau de riavassés. Gera baba ko romono se, midgeteri yamacse, santa, miniskeri yamanayeko to romoso, breka mama mama santa, igeteri yamanase, binto romono se yamacantasé, geteri yamanayagatas. Gera baba, mon Dieu est mon père, mon Dieu est mon roi, Raba Santa rigetto, brito soraba yé kamba da yé, ministère baba baba se, ora doto brito skenda, mana Ragoto Soria abaka ta se, na rigoto broda se, mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon père, mon Dieu est mon père, un Dieu qui s'est changer des choses, un Dieu qui s'est changer des circonstances, mon Dieu est mon père la manasse que de de ta papa, papa, papa, papa, papa, c'est. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Restez pas calme, prie, prie, prie, prie, prie, prie. Déclare des choses. Déclare des choses. Restez pas calme. Restez pas calme là où tu es. Prie, prie Dieu, prie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Regardez sa gloire, est au milieu de nous. Regardez sa gloire, est au milieu de nous. Regardez sa gloire est descendue au milieu de nous. Restez pas calme, puis Dieu. Restez pas calme, restez pas calme. Regardez comment Dieu commence à changer ta situation. Regardez comment Dieu commence à accomplir les choses que je de déclarer. Il est Dieu. Mon Dieu est mon roi, guéri bassa ma guéri santa. Mon Dieu est mon père, guéri bassa ma Korobos kota mama, briquetaya yanda baba, getarako tosunda mama, shenga mi miskenda, baba ba baba ba mon Dieu et mon Père, mon Dieu et mon Roi, je prie Lord de rehavanase, keri koto brodo sonda, mana geta igeme naske, ura baba baba baba breko to rondo sinda mama baba mon Dieu et mon roi, restez pas calme. Regardez comment la gloire de Dieu descend sur toi. Regardez comment Dieu transforme ta situation. Regardez comment Dieu commence à accomplir les paroles que Dieu train de déclarer. Il y a des anges au milieu de nous. Ils sont entrés pour accomplir accomplir la mission que Dieu les a donnée. Dieu les a donné. Alléluia. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon Père, ta situation ne restera pas le même. Dieu changera ta situation. Tu dois parler. Tu dois parler. Dieu change cette situation. Tu dois déclarer une chance. cela. Tu dois déclarer. Il est d'accord avec toi de ce que tu es en train de dire. Il est d'accord avec toi. Il est d'accord, il est prêt à changer des choses. Il est d'accord, il est prêt à changer des choses dans ta vie. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois déclarer. Mon Dieu est mon roi. Fada. yagabadasi. rakoto sorimana. mamamase papa Ma parege tasenda gera basanta uraba yenda breake tasé gera basanta todo voto scoda mon dieu et mon père geri batas kora brada selava gera basé ka mama yé ndis ramana brokosu mon dieu et mon roi mon dieu et mon père il est notre Dieu, notre roi, il est notre Dieu, notre Seigneur. Mon Dieu est mon Père, Reba Yekoto Sorimana, Brinesquenta, Manara Dotskora. Mon Dieu est mon roi, Meneri to robo Roboskonda. Mon Dieu est mon Seigneur, mon Dieu est mon roi, Il est notre Dieu, Geriba Naskenda. C'est lui qui peut faire l'opération qui demeure longtemps dans ta vie. Il est capable de t'opérer maintenant. Il est capable de t'opérer maintenant. Il est en train de ôter les maladies. Il est en train de les maladies. Il est en train de changer des choses. Il est en train de changer des choses. Mon Dieu est mon Père. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon, mon, Dieu est mon père. Mon Dieu et Roi, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Rémaillé pour notre Dieu et notre Roi. Notre Dieu et notre Seigneur. Notre Dieu et notre force. Notre Dieu et notre secours. Au nom de Jésus. Béni soit-il, non éternel des armées. Robari de Bana Bradassa. Geria Restez pas calme, continuez à prier, restez pas calme. Restez pas calme, restez pas calme. Dieu est en train de guérir les gens. Dieu est en train de monter les maladies. Il est en train de transformer la vie des gens. Il est en train de guérir les maladies. Ta situation ne restera pas la même. Continuez à parler. Dieu est d'accord de ce que tu es en train de dire. Il y a des choses qui étaient bloquées. Dieu est en train de des choses. Il y a des choses qui étaient bloquées, il est en train de débloquer des portes qui étaient fermées, il est en train d'ouvrir des portes. Il est Dieu. Fada. Notre Dieu et notre roi. Notre Dieu et notre père. Notre Dieu et notre roi. Remasanda.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 mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon seigneur. Brémanasé, manaragoto sorigeta. Bidessenda manasé. Ura bada sé que meneria manasanta. Cori manabrocosi que va descenda. Terra Dieu est en train de me dire. Il est en train de faire des opérations il est en train de faire des opérations il est en train de guérir les gens il est en train de ôter les maladies dans la vie des gens, tu vas commencer à se sentir bizarrement, parce que Dieu est en train de toucher à l'intérieur de toi, il y a des choses que Dieu est en train d'enlever en toi il est en train d'enlever cela, il est Tu vas commencer à sentir des fois la chaleur en toi. Tu vas commencer à sentir la chaleur en toi. Dieu est en train d'opérer. Mon Dieu est mon roi. Seigneur, tu ne m'as jamais. Robo suri mana, bera basa, daskenda, santa koto robo indase, giri ababase, Manarigeta rigeta broko se, bada Continue à déclarer, à déclarer. Continuez à déclarer. Restez pas calme. « Hey, here, c'était inondé des anges. Dieu a envoyé ses anges. Il a envoyé ses anges. Il y a certaines personnes que Dieu est en train de faire sortir dans des prisons, dans des prisons de famille, dans des liens familiaux, dans des problèmes de coutume dans des problèmes de la sexualité, dans des problèmes de l'idolâtrie. Il est notre Dieu. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Dieu et notre Père, notre Dieu et notre roi. Romance, Maria Godoskonda, Breghette Skinda. Tu ne resteras plus laquelle. Tu ne seras plus laquelle, il dit. Tu ne seras plus laquelle. Ça fait longtemps que tu étais à la queue. Ça fait longtemps que tu étais derrière. Dieu a décidé de te mettre devant maintenant. Commencez à déclarer cela au nom de Jésus. Il a décidé de te mettre devant maintenant. Dieu a décidé de te mettre devant. Ça fait longtemps que tu étais derrière. Il a décidé que maître devant il a décidé pas demain mais aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il a décidé ça commence maintenant tu seras devant notre dieu est notre roi notre dieu est notre roi mori aba sit vrai i aba santa manarite brosse et broko notre dieu est notre roi notre il y a une puissance de la guérison. Il y a une puissance de la guérison miraculeuse. Il y a une puissance de la guérison. Il y a un ange qui est en train de toucher les gens. Il y a un ange qui est en train de toucher les gens. Il y a un ange qui est en train de toucher les gens. Toucher les, gens. les gens qui ont des problèmes intérieurs, Les gens qui ont des problèmes internes. Il y a un ange spécial qui est au milieu de nous. Il commence à toucher. Il commence à toucher des gens. Il commence à toucher. Sa mission est hein, d'amener la guérison dans la vie des gens. Sa mission hein, est de guérir les gens dans ces lieux. Il est notre Dieu. Notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre Père. Restez pas calme et continuez à déclarer. Continuez à déclarer Sois pas dans la distraction Il y a un mouvement du Saint-Esprit Il y a une puissance qui circule en milieu de nous Dieu veut guérir Jésus. Dieu est en train de guérir Il est en train de bénir Il est en train de prendre quelques personnes dans le même Il est prend dans le même parce qu'il était derrière Dieu est en train de le mettre devant lui-même Dieu a décidé cela Tu seras devant Tu seras la tête Tête. Mon Dieu est mon père Mon Dieu est mon roi Reba sa ramana se Breko to romono se da. Eri geta rabba se Breko to romono se ke Keta rabba santa Uriye de se Uramana breke si ke Keta Mon Dieu est mon roi Mon Dieu est mon roi ne restez pas calme, continuez à déclarer des choses. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Guéri Abassanta. Restez pas calme, continuez. Continuez, continuez, continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Dieu a besoin de guérir certaines personnes aujourd'hui, pas demain. De guérir certaines personnes aujourd'hui. Il est en train de guérir certaines personnes aujourd'hui. Il est en train de guérir certaines personnes aujourd'hui. Il a envoyé un ange au milieu de nous. Cet ange-là, cet ange-là, cet ange-là, il a pour mission, pour mission, de donner la guérison dans la vie de certaines personnes. Il est en train de toucher les gens, de toucher Détoucher, toucher, des toucher. Certaines personnes ont des problèmes internes, internes, internes. Cet ange est en train de toucher. Cet ange est en train de toucher, de toucher. Tu verras lorsqu'il arrivera chez toi, tu vas sentir une chaleur en toi. Une chaleur en toi. Une chaleur en toi parce que il est venu pour ça. Mon Dieu et mon Père, Roba le Robo, pour Yega mana n'est pas en mal à rigueur d'assiette baba baba baba c'est qu'elle <un> est mal à propos de <interne> souris et des scènes à baba guérie guetta soit sensible toi qui as un problème interne toi sois sensible sois sensible sois sensible et un problème interne j'ai un, un, un, un problème interne interne je ne sais pas où dans ton ventre, je ne sais pas où, mais c'est un problème interne, un problème interne. Il y a un ange au milieu de nous, que, que, que, que Dieu a envoyé. Il est en train de toucher de toucher des personnes qui ont des problèmes internes. Et il y a un autre ange, il y a un autre ange, Rabassori Manassé. Il y a un autre ange, cet ange est venu. Lui il prend les gens par la main. Ces gens-là il était derrière. Mais cet ange il prend les gens par la main. Il est en train de mettre ces gens devant. Pour leur dire que vous serez à partir de maintenant la tête et non la quête. Regarde, il arrive dans la vie de quelqu'un maintenant. Cet ange, il est en train de prendre quelqu'un maintenant. Je vois comment est-ce qu'il est en train de prendre la personne. Il est en train de le prendre maintenant pour le mettre devant. Tu as resté si longtemps dans une même position. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de changer la position. Regardez le changement de position comme il les tenté de faire. Dieu est en train de changer les positions des gens. Dieu est en train de changer la position des gens. Ne restez pas calme, restez pas calme. Continuez à être prophétique. Il y a l'esprit de prophète ici. Continuez à être prophétique. Continuez à déclarer des choses. Notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre Père. Baba Gloria. Continuez à déclarer des choses. Continuez à déclarer des choses. C'est Dieu qui décide dans ta vie. C'est Dieu qui décide. Personne ne peut continuer à dominer sur ta vie. Parce que ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Tu apportes à ADN de Dieu. Tu parles, elle est de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Continuez, continuez, continuez à déclarer des choses. Continuez à déclarer des choses. Alléluia. Continuez à déclarer des choses, des choses. Continuez à déclarer des choses. Continuez à déclarer des choses. Continuez à, continue à, continue à déclarer des choses. Restez pas calme. Sois dans l'atmosphère. Restez pas calme. Continuez à déclarer des choses. Mon Dieu est roi. Ré-ba-ye-ru-ma-na-se so ru santa Continuez à déclarer des choses Continuez à déclarer Continuez à déclarer Continuez à déclarer Restez pas calme, ne sois pas dans la distraction Sois pas dans la distraction Notre Dieu est notre roi Robosko bos ye Urra Baba Sari Manaye Kete Rike Mana Santa Breko Torondo Baba Santa Re Kete Rima mama, mama Yandase Breka Baba Santa Korokobodo Sida Menari Kete Raba manayendo, Manaye do. Irga Baba Se Raba Broko Monoske regete Sika Baba Shoga Baba Baba ba, ba, Se Fada Écoutez là où tu es, je te demanderai Je te demanderai avec amour Avec amour de te mettre juste à genoux Et commence à parler maintenant Il y a quelque chose qui est en train de se passer Sois pas dans la distraction Mets-toi juste à genoux là où tu es Dieu, Dieu a besoin de faire des choses dans la vie des gens aujourd'hui. Mets-toi juste à genoux si tu peux. Si tu peux, mets-toi à genoux là où tu es. Sois, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Sois connecté dans cette atmosphère. Il y a une puissance, il y a une puissance de guérison. Une puissance de miracle. Dieu est en train de changer la position de beaucoup de gens. Dieu... A vu que tu as demeuré longtemps dans la même position, il a vu cela. Il a décidé de changer la position. Ça ne sera pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd tu comprendras cela. Il y a une grande conviction qui monte dans ton cœur. Comme si tu veux faire sortir quelque chose. Parce que Dieu, Dieu est en train de te visiter. Reste dans cette position. Commence maintenant à déclarer. Mon Dieu est mon roi. Reba Seria manassa. Brego Breko Rombono Skenda Manari Broko Monose Yenda baba baskenda, Eri ababasanta, Santa Doso Hamana Eri Skondo Uri Manari ke ta skenda. Mon Dieu est mon père. I ta ri ke ta pro to Meneri ka ta Sora mama mama e te pri ke ta skora. Manara kanta skoka misketa kanto obisketa. Menari ko ta pro ba wa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 Écoutez, ta disposition compte beaucoup pour Dieu cet après-midi. Ta disposition compte beaucoup. Ta disposition compte beaucoup. Dieu est en train de faire des choses dans la vie des personnes qui sont dispos. Ta disposition compte beaucoup. Cet Dieu ne ment pas. C'est Dieu ne ment pas. Il y a un ange qui change de position des gens. Il prend des gens par derrière pour les ramener devant. Et il y a un autre ange Il est en train de toucher. Des problèmes internes, des personnes qui ont des problèmes internes. Dieu a envoyé un ange, cet ange-là il est en train de toucher, pendant qu'il te touche il y a une chose, il y a une chose qui se passe, il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, il une autre qui est en train d'arriver. Cet ange est amené la joie dans le cœur de quelques personnes. Des personnes qui ont perdu la joie. Ils, sont été, ils, sont, ils ont été malheureux si longtemps. Cet ange est en train de communiquer la joie. Il est en train de communiquer la joie. Il est en train de communiquer la joie. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Notre Dieu et notre Père. À déclarer Jésus. Oh, ça dit... Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Regarde Baba. Jésus Jésus Jésus Jésus. Crie avec moi Jésus Jésus. qui avec moi Jésus Jésus Jésus Jésus Jésus. Notre Dieu et notre Père. Notre Dieu et notre Père. Notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Un Dieu qui accomplit des choses Un Dieu qui change des situations Père Saint Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus faire change. Seigneur de gloire, que ce peuple puisse être touché d'une dimension extraordinaire. Que le Saint-Esprit opère maintenant miraculeusement. Au nom de Jésus, le ramasser. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu. Puisse être localisé Puisse se manifester en toi. Et que ta situation change. Que tu entres en 2021 victorieux. Que tu entres en 2022 victorieux. En 2022, la tête haute. Tatiga. <ringing> tatiga to, to Continue to, to, Continue to, speak to Continue a parler. Continue to parler. Continue to <Continue sovereistles sharpendo> parler. <çal Meh">. <sharpendo> parler. Continue to pray. stay calm. Continue to parler. Est avec lui. Ne désespère pas, Dieu est avec toi. toi qui a voulu abandonner, Dieu te dit maintenant, il est avec toi. Ce sont les larmes et les joies qui vont sortir en toi et non de plaire, Parce qu'il est avec toi. Tu ne seras pas dans la même position. Tu ne seras pas dans la même position. Il t'a dit tu ne seras pas dans la même position, il a décidé. Révaillé, il m'a nassé. Yebusko. santa Santamana santa rigeta. Brekote, robo, skondama. Mon Dieu est mon père, mon Dieu est mon roi, continue à parler, continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Je te vois maintenant marcher la tête haute. Parce que Dieu t'a visité. Dieu est venu t'essuyer, essuyer tes larmes. Il est venu essuyer tes larmes. Il est venu essuyer tes larmes. Il est venu essuyer tes larmes. Ré! là-bas. Restez pas calme, parle. ce que tu veux que je fasse en 2022. Il est là, il est là, restez pas calme. Il est là, il t'écoute, il t'écoute. Il est ton père, tu es son enfant. Tu es son fils et tu es sa fille. Parle, il est en train d'écouter. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Et Santa mama mama mama mama. Keri ma se bagu ri ma se ni ba mama. Breka se mama mama. Shuriga ma se regita. Bre re menesi baba. Shuriga baba se ni Mon Dieu est mon père. Mon Dieu est mon roi. Kera ba aucune maladie résistera dans ton corps parce que Dieu a décidé de te guérir. Aucun problème ne résistera en toi. Dieu a décidé de donner la solution. Parle à ces problème de partir maintenant, de partir si son nom. Mais non, c'est ce problème-là. C'est que de il est régué à ça, raconte à Manasse. Alléluia, dit à ses problèmes de partir à ses problèmes est parti, appelle à ses problèmes par son nom. Appelle par son nom, dit lui est parti. C'est maintenant, c'est ça l'opportunité de dire à ce problème est parti. Parce que Dieu est à côté de toi, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Il a perdu Dieu ses problèmes. Il a perdu la croix. La croix est là. Jésus est là. Tiens, ce problème est parti. Il ne peut pas résister. Mon Dieu est mon roi, Mon Dieu est mon père, Mon Dieu est mon père, Mon Dieu est mon père, Que ton nom soit béni. Père, mon monsieur, Mon Dieu est mon, -mon, mon, mon roi. Alléluia. Béni soit il et Dieu tu resteras Dieu béni soit-il grand voix notre Dieu et notre père notre Dieu et notre voix notre Dieu et notre père, père. béni soit-il le saint d'Israël béni soit-il les créateurs du ciel et de la terre chéra basse ta maman ra maman Gloria. Gloria, Gloria. Commence maintenant à adorer Dieu. Commence à lui adorer. Commence à lui adorer. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. C'est Dieu et extra est extraordinaire. C'est Dieu est mystérieux. Béni soit-il, le Saint d'Israël. Alléluia Commencez à adorer ces dieux Du Seigneur merci pour la libération Merci pour la guérison Merci pour la libération Merci pour la guérison Je rends grâce à ton nom Que ton nom soit béni Que ton nom soit élevé Rends grâce à Dieu Dis merci à ces dieux là Dis-lui merci Dieu lui merci, il est Dieu. Dieu lui merci, Dieu lui merci. Notre Dieu est notre Père. Notre Dieu est notre Roi. Il est le Seigneur des gloires. Il est notre Fox. Il est notre Secours. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Dieu saint je te rends grâce, Dieu ça. Je te rends grâce, Dieu saint. Béni sois-tu. Parce que tu es mon Dieu. Le Dieu des miracles. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour la foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloria. Gloria. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous laissons ces moments où nous voulons partager ta parole. Que tu sois avec nous. Seigneur, un cœur puisse être touché. Un cœur puisse être transformé. Une vie, Seigneur, puisse être délivré, guérie, sauvée par la puissance de la parole. Qui est toi, Jésus La Bible dit au commencement de la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout est prié par elle. Rien n'est créé sans elle. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Nous vivons Seigneur par ta grâce. Nous sommes ceux qui nous sommes par ta grâce. Seigneur nous en grâce. En guise de reconnaissance, nous acclamons et nous prions pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia.